qu'il ne s'agit pas d'une proie Babel. J'en ai même la certitude. Si les traces me paraissaient plus profondes, c'est parce qu'elle portait celle que j'ai baissée. À présent, elle l'aide à avancer, mais la fatigue l'oblige à s'appuyer contre elle. On voit nettement deux pistes sur la glace. Elles se tiennent à moins d'un demi mille à l'extrémité nord du lac gelé. Je confirme en visuel direct. Elles sont deux, très jeunes, on dirait, on dirait, on dirait, à oh, la lumière éternelle, ce sont des enfants humains, je... je comprends pas, je comprends pas. Des enfants, des petites filles. Ce sont. Ce sont mes filles Elles sont en face de moi Orion, n'avancez plus Orion, reculez de ta pièce Monte avec, Orion On J'arrive, je suis là Je suis. M'a dit ben, et t'es au